Salut c'est Haiti Ross, alors, alors aujourd'hui on va installer le couvercle de liquide de frein avant et celui d'arrière, bon j'avais déjà mis un hein, pour le liquide de frein avant, il était oui mais je m'en suis un peu lassé, celui-là il est plus joli, puis c'est bien marqué comme ça, ça fait effet brosser tout ça. Et pour l'arrière j'en avais pas. Donc euh, voilà, il me donne avec ça et des petits vis. Alors je vais vois si celle d'origine elles tiennent. Parce que le truc chinois, moi bon, les vis, euh... <rire> voilà, je suis toujours pas que ça se peut être ensuite ça peut plus les sortir. Ah bon, on verra bien, allez, on va commencer On le tout avant Ça c'était les vis d'origine en dehors Attends, Je sors de côté non, non, Ça je vais fort hein. C'est juste des petites vis pour euh, le cache Dedans il y a une espèce de, de truc protégé je crois Attendez, hein. si je me rappelle bien, je ne le sors pas tous les jours. Voilà, il y a un cache, ça se cache en plastique là, vous le laissez hein, forcément, hein. c'est parce que dedans il y a l'huile, hein. c'est pour que ça soit resté étanche, vous sortez que celui-là. C'est celui-là que j'avais celui enfin, euh, déjà changé. Oh, il était pas moche, hein. mais regardez la différence, ça fait quand même nettement plus doux. Donc, vous mettez, vous, j'espère que ça va bien s'adapter, surtout ça qui me fait peur avec eux. Ouais, impeccable, oh nickel chrome, putain ça fait un look de père Je suis content, j'avais peur de ça, je me suis dit putain avec eux. Les chinois, des fois c'est ça leur problème Alors on va mettre la vis Je remets, c'est la vis d'origine, elle est plus grande, plus petite Ah oui oui, mettre des putains de vis, hein. mais là c'est un peu trop grand La vis celle-là suffit On va faire remettre celle de Honda voilà, je serre bien. Voilà, comme ouais, ouais, voilà. ça comme un fou. Ouais, c'est nickel chrome, C'est super ouf. Pour l'arrière, par contre, euh, il faut que je prenne. Hop là. Je prenne une petite clé. Parce qu'il va falloir démonter extenseur alors, je vais je vais prendre le petit machin comme ça Hop. et on va essayer de démonter à l'arrière c'est un petit peu plus chiant alors est-ce qu'il faut sortir le bordel à l'arrière il faut il ya une... une espèce de sinon vous pouvez pas le sortir un petit écrou je sais pas si vous verrez bien c'est bon, Filmer comme je peux. Voilà, là. il y a un petit écrou à sortir pour avoir accès. Donc là, je serre. Tac. Faut faire vraiment sortir le machin. Faut éviter de pas trop le mettre à l'horizontale. Faut pas que ça se dégueule. Parce que là, je peux pas avoir accès, voilà. Oui, on Voilà, il faut éviter de le mettre trop, pencher. Ah, on va dévisser. Je l'avais repeint, c'est pour ça que ça s'effrite. La peinture, j'avais fait n'importe quoi. C'est moi, non Des fois j'ai des idées un peu bizarres. Je l'avais pas en gris mais c'est complètement con. Oh la vis rentre à son angle Putain hein. On j'en rappelle plus. putain. Oh, oh c'est The Vis. Hein. Putain les vis La taille des vis je trouve heureux ils ont mis des vis si longues que ça? Là, ce ne pas les vis des pauvres. Je trouve heureux mis des vis si longues que ça? Ah. Là, le truc, qui est là. On va essayer de doucement. Il y a une cache. Vous remettez le nouveau. Voilà, tac. Pas plus con que ça. Ensuite, vous reprenez les visées aujourd'hui, de toute façon, vu la taille des vis, je crois qu'il n'y a pas de problème, hein. ça bougera plus. Hein. <rire> Putain, les vis de malade. Je trouve qu'il y a des vis si grandes que ça. là. C'est plus des vis, ça. Pourquoi oh, il y a des vis si grandes, ça Repteurs, voilà et ensuite ah, c'est ça le moment emmerdant pour remettre ça là ouais, je vais être en position serrée je m'excuser si hein, c'est pas bien filmé je vais vous remonte compte des détails Alors, heureusement c'est bien que c'est fait les si vous faut serrer par le manche. Vous voyez, ça se trompe le manche. Après il faut bien le remettre droit, je le mettrai à la fin, donc ça commence à serrer. Voilà, là ça s'en est, La faut mettre droit maintenant. Voilà, les câbles. Celui d'origine, C'est celui de mon ordre. Je l'appelle juste repas en gris. Déjà, c'est On voit bien, c'est b 650 r La méga classe, ça bouge pas. Le truc que je regarde, si c'est bien étanche. Ça, c'est très important. Enfin, il y a double étanchéité. Hein, c'est bon, qu'il Il y, a... il y a une espèce de... Vous avez vu, il y a une espèce de petit couvercle. Il y a ça. Après, il y a un petit couvercle en plastique pour l'étanchéité. Donc, il y a double étanchéité. Hein normalement voilà, ça bouge pas donc voilà ça fait comme ça très très beau ça va bien que le noir hein. ça va joli et l'autre en dessous hein. donc, voilà. il faut une douille, de... une douille de une douille de 8 pour démonter, parce que vous pouvez pas avoir accès sinon si je démonte, parce que sinon regardez, si vous voulez passer le fortenus vous n'avez pas accès, c'est très très chiant donc vous vous démontez là, au niveau de là vous le sortez faites attention de ne pas le renverser euh, pour que vous, vous perdez votre liquide de frein arrière et euh, vous avez euh, vous avez d'ailleurs un petit couvercle blanc, vous le laissez vous remettez le capuchon par dessus voilà, c'est plus simple dur que ça ouais, j'ai largement du liquide, hein. putain je suis vraiment maxi euh, donc vous, vous... les anciens, donc c'était celui-là Celui-là et celui-là. Oh, ils étaient jolis aussi. Hein Mais bon, Je m'en suis lassé. Moi, je me lasse vite des choses. <rire> Donc voilà. Nouveau tuto. Je vous mettrai le lien hein, comme à chaque fois pour euh, pour l'acheter.